Alerte Brèche Générale du complexe en cours. Plus d'une dizaine d'anomalies sont hors de leur chambre de confinement. Je répète, une brèche générale est en cours. Tout le personnel est prié de se rendre aux abris atomiques les plus proches. Expédition Team Epsilon-11 a été affectée à l'incident. Arrivée de l'unité prévue dans 5 minutes et 45 secondes. Je répète, ne tentez pas de rejoindre les sorties. Tous les checkpoint doors et les gates internes et externes sont verrouillés.